Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point précis qui m'est venu d'un de mes clients, c'est-à-dire comment faire pour réaliser à la fois un investissement mais aussi un, euh, un placement, on va dire, ou en tout cas quelque chose, un appartement qui va servir de toit à votre enfant étudiant. Puisque eh bien, si vous investissez dans une des plus grandes villes de France, et je pense que c'est une bonne idée, eh bien, vous pouvez être attiré par la présence notamment d'écoles de, de grands noms et d'universités, qui est euh, le, le, le gage d'une demande locative très forte de la part des étudiants euh, pour se loger. Et vous pouvez aussi euh, bah, souhaiter euh, trouver un bien justement pour votre propre enfant qui va venir étudier dans cette ville, plutôt que de, de dépenser des loyers pendant euh, X années, alors on ne sait pas trop à l'avance combien de temps ça va durer, mais au lieu de dépenser à fond perdu, eh bien, pourquoi ne pas profiter des taux bas justement pour euh, acheter un bien dans lequel euh, ira votre, votre enfant, voilà, étudiant et c'est là où euh, une colocation peut tout à fait remplir euh, bah, ces deux critères. C'est-à-dire que là, par exemple, je me trouve dans un appartement, vous voyez, avec euh, bah, un accès avec deux chambres différentes. Eh bien, on peut imaginer que votre enfant étudiant, il loge dans l'une et puis qu'en parallèle, eh bien, la deuxième chambre soit louée à un tiers, à un étudiant, à un locataire en tout cas. Et c'est en cela que eh bien, vous pouvez à la fois réaliser un Investissement dans le sens où ça va, vous allez mettre un toit sur la tête de votre enfant étudiant, donc rembourser les mensualités en vous créant un capital, un patrimoine, et en plus de cela, et eh bien percevoir un loyer de la part d'un locataire dans qui va, ce qui va participer en fait à votre remboursement. Et ça, ben, c'est possible de le faire, alors pas dans un studio, vous l'avez compris, mais dans un appartement euh, dans lequel vous pourriez créer euh, deux chambres à minima. Euh, et c'est parfois le cas, Alors, soit des, des T2 dans lesquels on peut rajouter un coin de nuit, euh, j'ai pu en, vous en montrer dans la chaîne, et il y a un, un, grand, un grand studio en l'occurrence avec une grande pièce de vie qui a deux fenêtres et on est en train de cloisonner puisque ça fait de part et d'autre plus de 9 carrés dans lequel on va créer un sas pour avoir un accès. Donc dans le même appartement vous avez deux chambres cette fois-ci encore et puis vous avez l'intérêt d'avoir justement votre fils votre fille qui vit sur place et qui peut, bah, j'allais dire, avoir un oeil sur ce locataire et puis euh, bah, vous tenir informé euh, mieux que si vous louiez à, à une personne ou à deux personnes et que vous ne sachiez jamais ce qui se passe exactement dans l'appartement. Donc vous voyez, c'est en cela qu'un appartement en colocation, donc ça peut être un T2 que vous aménagez, que vous restructurez, ça peut être un T3 tout bête, hein, j'allais dire, hein, vous avez un T3, vous avez un salon et vous avez déjà vos deux chambres, donc, euh, une qui est occupée par votre enfant et puis la deuxième que vous mettez en, euh, en, en location. Donc, vous vous retrouvez avec une colocation avec justement votre fils qui représente un des deux occupants. Voilà pour euh, l'idée du jour qui, euh, qui vous permet en quelque sorte de faire eh d'une pierre deux coups, vous l'avez compris, en euh, vous rendant utile avec votre euh, en fournissant à toit à votre enfant étudiant et puis en profitant de cette opportunité, pour euh, le plus tôt possible, eh bien, euh, vous constituer un capital, un patrimoine immobilier. Voilà pour euh, l'idée du jour, j'espère que ça vous inspire. En tout cas, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour euh, d'autres euh, visites d'appartements euh, en colocation, comme ça peut être le cas ici, colocation plutôt haut de gamme. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour les prochaines.